Pour si garçon, parents pauvres, familles pauvres, pas d'argent, de on pour faire bien, mais écoutez, il faut penser à capable de payer un parce que des points en Haïti, des points tomber dans mes bandits, même si ou ne pas jouer tout le coup mais apparemment, il faut payer un frais pour capable de livrer. Pour... Libération des gens qui kidnappés pour être capable de dire sans rançon ce pas tout à fait facile. Mais écoutez, vous qui prenez la direction de...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 Abraham dit mon Abraham Et pour Abraham 7 ans, il mon mon de mourir. trop Il pas La pas de pas de pas loin de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 Si pour nous prendre leçon dans le pays on a, en 1994. Gagné un pays civil, un pays de vous gagné en guerre civile, en guerre des groupes. Vous gagné un million, de personnes qui ont on a sorti dans la guerre. Nous avons entendu bon pays pour parler de dit, si moi je vous avez fait un qui mal, pardon donné' Si vous avez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 C'est pour empêcher chez nous à pouvoir quitter le pays. C'est pour m empêcher les gens qui ont passé des jours, trois jours, qui ne peuvent pas manger pour manger. C'est pour empêcher, nous empêcher, en nous voulons travailler dans l'État, dans le secteur privé, nous ne pouvons pas payer, c'est chauffeur travail C'est un peu de travail. Qui ça qui l'a pour me faire ici C'est bagaille, c'est trois monde, c'est quatre monde.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 c'est moi l'age qui qui plus bon moins problème. C'est après l'Éternel a ap montré n'endormi vie secret Sylvanie. Là on fit dire, il passe environ 10 années saint Les Monde qui comprendre a comprendre. y trou, yon monté si vous dit bon Dieu mettez-ou dehors, il placer au pour que ou porter message pour peuple